Alors, on va aller dans le centre médical Le nom de la mission c'est rechute Après l'incident du club Les restes de la main vont sauver Le seul chef survivant Maintenant placé sous la surveillance de la police Dans l'unité des soins intensifs okay. ok Donc là en gros, il y a un suspect Qui est arrêté mais qui est aux soins intensifs Et il y a des mecs Qui viennent pour le, le sauver Et donc buter tout ce qui est autour C'est parti <rire> euh, pas de jaloux. Ouais, voilà. C'est quoi ces tentes là Ah oui, c'est le... ok, d'accord. C'est suite à. Est-ce que ça fait suite à notre mission euh... Donc, dans le club là Non, c'est pas ça ah, Oui, ben c'est ça. Ouais, ah, ouais, ouais. c'est ça. Donc là, il y a tous les. Des de vaccination pour le Covid. <rire> bon, en tout cas, faut qu'on les empêche de. De vacciner les gens. <rire> de vacciner les gens. Par contre, ouais, l'optimisation des nouvelles maps. waouh. Je suis en galère de, de FPS. Bah je suis ouais, ouais. ouais. Ok on aura rien sur notre droite, Il y'a juste un. Oh, <rire> sur la gauche en rentrant. Y'a y a quoi un coca sur la gauche, on a pas compris. Y'a y a un mec armé tout de suite sur la gauche. Ok. Il est face Maintenant il est face à la porte. Oui, ah il, il a, a levé son arme. Quoi. Il va, il va ah. sortir, il va sortir. Ah, ah sa mère. Ah non mais l'idée de Guillaume Oh putain Guillaume j'allais tirer, on était passé devant ah ouais mais du coup je pouvais pas rester là-bas Mais pourquoi déjà, pourquoi tu lui as dit, euh, tu l'as menacé hein On aurait pu ouvrir, balancer une flash, Médic. Et, alors, par surprise Ah mais c'est pas moi hein C'est moi, c'est moi C'était pour voir sa réaction Moi la caméra Ah putain j'en oh, ai pris mais... une dans le bras et dans la hanche j'ai une réaction quoi, déjà un blessé d'origine Ah j'ai failli mourir d'entrée moi Bah je pense que t'as une bastos de... Ah ouais j'en ai pris une, ai une belle pris là, dans sur le bras hein. <rire> En fait je voulais, beau, je voulais tirer ouais. mais euh, Guillaume il est, il est passé juste devant, qu'est-ce qui se passe ici, ici Oh les pauvres civils Qu'est-ce que je fais Je bloque la porte Non On s'en fout, elle donne dehors. Tu veux ouais. que je check, c'est là ah bah ouais, On ça va voir cette y y porte y y là, ouais, là où il y a Wolf, euh, juste devant. Là. Il y en a une autre avant. Ça donne non, y à, gauche, à gauche ça donne sur le... Là, L'entrée, ouais. Ouais, sur l'entrée. Mmh. Oh, il y a des civils, enfin des médecins morts partout dedans. Ouais, on arrive, toi. on dirait une salle de repos. Une salle de repos, il y aura une porte sur notre droite ouverte et la pièce qui s'ouvre face à nous aussi. Mais sur la gauche, ouais, c'est ouais. fermé. Pas derrière toi, y'a Ran derrière toi, Wolf. Ouais. Tu rentres avec lui euh, Ran Ouais. Il y a deux portes à gauche. Hein. Ouais mais celle là je l'avais pas été derrière fond. la table Il s'est enfermé oh. Oh. Putain je l'ai oh. une à travers la porte quoi Il se rend Il a pas aimé la flash je crois Il se rend pas lui il a pas eu le temps de comprendre. Oh putain les gars! Sérieux? Guillaume il a du monde! Non, tournez pas, tournez pas, Guillaume, c'est bon! Tournez pas, euh, ça commence à taper à côté de moi. J'en ai mis 3 et il a réussi à se barrer quoi. Ah, c'est Guillaume, il vise mal aussi. Oh putain! Mais calmez-vous, et <rire> sérieux les gars, c'est quoi ce. C'est. Ils sont vraiment énervés, ils veulent vraiment le récupérer le gars là. On pense pas qu'ils étaient autant. Ok, je recharge. Oh là là, les ouvertures, c'est nimp. Ah, oh, il y en a partout. Euh, faut qu'on le neutralise lui. Déjà, je récupère son arme. Avance un petit peu, Guillaume, fais attention à ta gauche. à droite, à droite, il y a une porte. Elle est fermée, elle est fermée. Ok, je le me, le me note. Ah, oh, vas-y, viens, viens, on va recoller sur, euh, sur Wolf et... Euh... Eran Oh punaise. Euh bloque peut-être cette porte Ouais T'as ce qu'il faut ouais. Ouais Y'a quoi ici là, derrière cette porte là oh, en a Ok bloqué En même temps on est dans l'hôpital, vas-y check la porte euh, celle-ci Ouah ce que j'ai pris mais je suis rouge d'en de haut jusqu'en bas quoi <rire> J'en ai pris une dans la jambe gauche right, Ah bah moi les deux jambes <rire> euh, ça ressemble à un bureau, j'ai une porte sur la gauche mais pas je le... pense que c'est la réception du. Non, non, c'est vraiment un bureau. Ah, ok. Excuse-moi, je get qui se sève. Il a ramassé l'arme au sol, ce bâtard. Vas-y, Ran, tu restes avec Wolf Ouais. Ok, ouais, c'est l'arrière de la réception en fait. Ok, c'est clear. Il y en a partout. Ah ouais, ok. Ouais c'est ça, c'est la réception. Hands oh, up Et on tournera plus tard la réception. Vas-y viens on recall sur eux. Ah ouais, t'en as pris une dans le bras toi. Oh j'ai pris une belle d'entrée ouais. Je suis à 30 fps putain. Salut Ward Ah ouais il est énorme ce jeu. Vas-y on est derrière vous. Ouverture à droite. Deux ouvertures euh, ouais. à droite. Ah toi aussi t'en as pris une belle dans le bras Guillaume. Ah, mais bon, non, mais je suis rouge de la tête aux pieds! <rire> J'ai que la tête qui est, qui est blanche et le bras gauche. Ok, faites gaffe au sol. Et yeah, à gauche, ça mène sur une sol. Je hein. m'occupe des gars au sol. Ok, moi c'est. Là, c'est l'escalier qui monte à l'étage, la porte ici. Element. Faut qu'on aille dans la pièce au front à droite, Guillaume. Je euh, dépasse Wolf. Ouais, je dépasse Wolf. Les gars, faut le mec au sol, hein. Attends, je m'occupe de lui. Voilà. c'est pour ça que je le dépassais direct. Ah, ouais, ils sont bien armés en plus. hein ouais, j'ai 3. Ouais, ouais, j'ai 3. Ouais. Ah merde, non, c'est pas ça Et que je voulais ça, faire. Je voulais il pas. tire du 762, les gus, ça. ça ira quoi. Ok. On avance en parallèle. Jusqu'au au comptoir. Ouais à gauche Guillaume toi Il a rien sur le courant J'ai une porte, une double porte fermée mais ouais c'est bon j'ai C'est vitré à midi là mm. Ouverture gauche une ouverture à droite Je te suis un hein, Guillaume hein. Une chambre, non c'est bon c'est clair Une <rire> double porte Regarde sous les lignes les ouvrir Non moi oh, suis flippé, là. <rire> regarde ouais, ce lélie. C'est pas des conneries. On l'a pas attaché lui par contre. Ah, na... c'est un médecin Il y en a qu'on peut peut-être pas, ah, il ouais. médecin. des médecins qui étaient déjà décédés avant qu'on arrive. Non c'est pas ça je veux, ça. Voilà. Ah bah ben, on retourne sur le couloir euh, où on a tué une personne il est attaché euh, du coup faut Alors, on a une ouverture le... à gauche en face et à droite vas-y escalier à gauche à droite Je les vois. Ah ok c'est là où on a buté les gars ouais. euh, Guillaume En face Ouh. Ok, moi j'ai des ascenseurs sur. en fait. pourquoi vous l'avez achevé Ouf, oh, faites gaffe autre à droite, droite. Un, un, deuxième. Un, un deuxième. Je flash Flash, flash, flash. <tousse> vas-y, vas-y, vas-y Fais <tousse> gaffe à gauche hein. Guillaume, il à gauche Ouverture à, hein. à, à droite. Guillaume, Guillaume, code sur nous Je reviens sur vous. Wolf oh, se dépasse derrière. Au solte. Et un civile. Ah c'est bon. Captain, ex-boyfriend cop. Vas-y, Wolf, Je suis dans ah, tes 6 là. Vas-y, okay. décale à gauche. C'est quoi que je vois en face à qui bug là, C'est un ballon, c'est quoi Vas-y, vas-y Wolf, passe. C'est quoi ce truc Tu vois un truc qui bug là Oh là un ballon, ouais. J'ai beaucoup de bouillé au sol là. Elle est stylée la map mais Pour moi elle est pas assez optimisée. Ok, Ras ici. Ah, oula, tu sors d'où toi Tu vois, je te l'avais dit. j'ai pas capté. Au sol, au sol. Non, non mais quand je te dis il faut regarder partout même sous les lits, voilà pourquoi. Ah ouais j pas les je sais pas, il est sorti du Tu rentres rentre Il y a personne <rire> J'avoue. Suis... Quand on est passé pour moi il avait personne. Good, non non je l'ai pas vu non plus. Hein. Ah putain. Je sais pas d'où il est sorti. Ou du lit je sais pas. Ah ouais quoi. donc ok, okay d'accord. Okay, Fais vraiment attention aux, aux armoires et euh... <rire> euh... Tu te rappelles la maison des camés Oui Ils ont des armoires. <rire> tu, sais, tu sais ce que oui oh, voilà. ouais, c'est ouais, ce que que ce le ballon là tu sais, C'est genre les ballons d'anniversaire tu sais, gonflés à l'hélium qui volent là Ouais Il bug de ouf <rire> Ouais je sais bah, ouais, bah moi je, on je le vois faire, peut... faire des... Allez, il vibre vais... le truc On avance Ouverture à droite Il doit donner sur l'extérieur village les gyrophares Ouais Attends Tu veux que je check quand même les six Ouais, c'est ça, ça, ça veux... donne à l'extérieur. Faut que je vérifie mon PA là. Oh, c'est bon. il n'y a pas de piège sur la porte. Et ça a l'air de donner dans une. Ah, mais non Ah, mais c'est l'entrée. C'est le... les admissions. On a on va aller faire un tour quand même parce que du coup on est passé au tour depuis tout à l'heure mais on n'est pas rentré. Personne là. Ok. C'est pareil on n'a pas fait les bureaux là non Euh non. Et si, avec, euh, si euh, avec toi Tipex on les a fait. Ah si, si là oui cette porte on l'a pas ouverte mais euh, je pense que ça donne sur les deux ah, On oh, l'a ouverte et refermée et je l'ai même sécurisé dans Ah, exact, alors, oui, oui, exact ouais. Bah vas-y, on... on prend l'escalier, c'est ça Ah, il y avait l'ascenseur et des escaliers euh... normalement au bout là. Suive la bande ouais, verte par terre. <rire> vrai, et le... le code couleur. Ouais, tu sais pas, il y en a un, on va s'en servir. Hein. Ah merde, je suis mouillé. <rire> C'est ça l'ascenseur euh, Enfin l'escalier que t'avais vu tout à l'heure Non c'était pas celui-ci. Non c'en était un autre, euh, c'était plus un escalier de secours que j'ai vu. Ah, okay. Tu veux faire celui là ou l'autre Non bah vas-y celui-ci on y est. Hein. je pense ça va donner sur une euh, grande... Euh... Euh, fermez les yeux. Ouais. Ça ressemble plus à des... des méchants pourtant ça. Ils ont fait des tas avec les corps bah sais, là ils cherchent leur... Euh... Du coup faut pas qu'on le bute le mec là qui est au soin intensif là. Bah une oui, fois qu'il qu est mort il vient oh. en chercher. Hein. Bah bon, si si, y'a pas d'objectif euh... <rire> particulier. Faut juste sauver okay, tous on les dans un il y Y'a des impacts de balles partout. <rire> La porte c'est safe. On a... On a des portes d'ascenseur sur notre gauche. Regardez vos chargeurs. Elles ont l'air d'être condamnés donc normalement, euh, s'il y a quelqu'un qui peut arriver, ça sera juste en face de nous. Amid, ok. Get down and put your hands up! non, mais si après on on, on on fait pas de sommation, ils vont dire qu'on leur a pas gueulé dessus. Fais gaffe, il y a la porte. Ah non, c'est bon, n'importe quoi, moi. Oh bon, la vache, le reflet. Ça ouvre à gauche, hein. Ouais Fais gaffe je décale le Alpini par rapport à toi Porte double à gauche Ouais, porte double à gauche Euh... Vas-y, t'es midi Wolf à droite là, là où il y a Guillaume vas-y Il se met sur devant mon PA C'est Guillaume qui est passé devant Vas-y vas-y, Ah, passe. Je croyais que tu gardais On la porte, porte là-bas, c'est pour ça On va prendre la porte ouverte Putain, fait un carnage ici Je suis ai derrière toi Wolf Ram, t'es où, où Il a l'air d'avoir un mur à okay, gauche, Je je pas sur... Dans vos 6 j'ai une porte sur les. Putain c'est toi qui ouvert. Hein. Ouais. <rire> Et ouais parce que ça me fait pas du tout Ran Mais attends, j'avais buté le gars qui t'a tiré dessus là. J'ai trois portes. Ah, T'as pas eu le temps de te soigner RAN Putain, ils sont déguisés en.. En, en soins, enfin en... en. Merde, en infirmier, ouais. Putain. Ran est tombé. Hein. Suspect Ouais, je lui mets le dans la tête. Méfie-toi, de Le remettre dans la tête à chaque fois parce qu'il y a des certaines missions, il faut absolument les arrêter. Enfin, absolument. il t'en fait. Ah, un. Ran, ah ouais, le problème il en a pris deux dans le corps, c'est la troisième il a pris en plus. Vas-y je recolle sur vous, on progresse. <coughs> Faudra que les, les soigneurs ils viennent, euh, ils viennent chercher Ran Vas-y Wolf. Ben Vas-y, il y a trois portes, on prend laquelle. Trois portes. Ouais. Non, moi ce qui m'intéresse c'est à gauche aussi là. A gauche il y a une grosse ouverture, il y a des ennemis qui sont sortis de là. Euh, quelle, quelle porte est ouverte à ta droite Wolf et à gauche ouvert Ouais. Je à droite, Non, non, tout je est fermé. Non, à droite c'est ouvert. Euh, si elle est ouverte, et à gauche elle est ouverte aussi, mais j'ai <coughs> J'ai une ligne de tir, mais j'ai un pilier qui me gêne quand même. Au pire, Wolf, j'avance derrière toi, et prends celle de droite, je prends celle de gauche. Et en fait, je te dépasse directement. Je m'arrête pas. À... Ok, je vois l'ouverture, la deuxième. Salle de soins, non, salle de stockage. Quoi qu'il y a des lits aussi. Hein. J'ai une porte fermée au fond Ouverture aussi sur la gauche Après on peut, si t'en reste, on peut fermer celle là Il hein, la verrouiller Ouais moi il m'en reste une Tu peux fermer celle là sinon là. Ouais mais est-ce que je peux fermer Il en faut pas deux pour les portes comme ça Ah non Ok c'est bon fermé Tiens, il euh, y a une porte ici, là, vite fait, euh, Guillaume, là. C'est une petite pièce, j'ai l'impression. Ah, j'ai l'esprit de Ran qui me dit, on s'est entretu avec le suspect, je crois. Ouais, je crois aussi. Ah, c'est une toute petite pièce. Vas-y, on va check. Il n'y a rien sur la porte. Non. C'est vraiment tout petit. Gaffe, hein. Pas ouais mais ou... c'est ces rideaux, ouais tu vois c'est ça, c'est les rideaux qui me gênaient euh... out. Ah bah Ok on est avec toi Wolf Ah j'ai pas vu une porte en face aussi Et ça doit partir à droite aussi A gauche normalement il y a un... une ouverture A gauche, c'est ouvert à gauche et à droite euh, Au pire ouais. Tipex colle derrière euh, Wolf, moi je vais partir à droite Oh merde! C'est parti, c'est parti! C'est mec, il C'est ça. Il euh, y a des ouvertures partout. Ah oh ouais, putain! Oh, il y a des cadavres partout de mon côté. je m'occupe du, du mec qui est dans T6 Wolf là. Attends, t'en t'en rapproche pas, pas trop de lui. On l'a buté avec, euh, avec Ran, ouais, mais. C'est euh, euh, ouais. ça que je t'ai dit, il se déguise hein. Oui, oh, il est tombé. On va vous aider, hein. Y'a peut-être une arme qu'il faut que je récupère sur le mec qui est à ma gauche, Wolf. Je sais pas où aller son arme. Aïe, c'est bon je l'ai. Ahsoka, merci pour ton sub. Merci, merci, j'espère que ça va mieux. Wolf Ouais, je suis avec toi Wolf. J'ai deux portes au fond là, une double là, et une chambre avec une ouverture à gauche encore. Il y a des ouvertures partout. Tu de lui euh. Bon. J'arrive à le. J lui mettre les surflex à distance, okay, c'est bon. C'est une chambre, porte ouverte. Chambre d'enfant. Ah, ouais, encore... Guillaume, colle sur nous là, colle sur nous. C'est encore une pièce derrière. Porte ouverte. Attends, à Guillaume il revient, ok c'est bon. Ouais, j'arrive. C'est que oui, j'ai les T6, 6, là. Ouais, Je suis dans T6, walls A gauche c'est où Y'a rien à gauche. Hein. Je sais pas. Ça a l'air de gueuler à droite. On rentre Don't shoot. Attends, attends, attends, Wolf. Vas-y, baisse-toi. Je peux flasher ou pas la pièce là Avance un peu encore. Avance encore un peu. Ah, je, je suis bloqué. Attends, je vais peut-être pas acheter une flash comme ça parce que je sais pas. Euh... Ça va exploser direct. Oh putain, boulet <rire> C'est vrai que les te protéger un peu. une pièce ça s'ouvre sur la Get droite c'était un lancer de grenade de euh, porte ouverte je peux rien faire recule recule recule j'ai pas de visuel là hein. oui. ok bien joué je lui ai laissé sa chance il a pas voulu ouverture à gauche fais gaffe et à droite aussi ok ça fait pas le con On reste au sol oh il y a la cas carrément je vous ai dépassé juste prendre l'ouverture là Oh mais c'est quoi ça Il y en a partout up. Ah ça c'est un truc pour aller, Tu sais pour les ceux qui sont covidés là. C'est là-bas. Faut qu'on mette la combinaison. J'espère que c'est fermé là-bas qu'on peut. <rire> Attends on va <-y rire> check ici d'abord. <rire> <rire> le goulag ouais. Viens on va check ici d'abord. Et ça ça doit tomber dans le couloir que je surveillais tout à l'heure. Ok. Je regarde dessous. Vas-y hein. je check les 6. Ouais, on retombe dans la grande pièce où on était. Vas-y, on va. Ouf. Il y avait pas d'autres. Euh... Il y avait deux portes à gauche. Hein. Ouais. C'est le couloir que je gardais. Ouais, bah les toilettes. <rire> c'est reflets En plus, c'est reflets extérieurs, tu vois. C'est génial. Ouais. Personne dans les toilettes de ce côté. Down and put your hands, hands up. Faut que j'arrête de gueuler, j'ai un vieux réflexe de merde là. Ouais. Et y'a personne dans cela non plus. Bah où euh... On a fait ici du coup euh, de l'autre côté. Là, euh... ou... On n'est pas de l'autre côté. À euh... là. à gauche, là, là, à gauche là. Là, ouais, à gauche là, il y, y a un grand couloir, c'est celui que j'ai gardé euh, quand on est sorti. Ouais, c'est ça. Ouais. On a avec quoi euh, Ran on a buté les gars ici. Du coup. Il oh, a peut-être rien là, ça a l'air fermé. Non, si, si. Ah vas-y, continue. Ouais. Oh le massacre. Chambre 302. Il était quelle chambre, le gars, on sait même pas. Ah bah ça doit être là. <rire> ça doit être... Ok, ouais, le massacre. Il y a, il y a encore vue. une porte à gauche. Hein. Euh, ça doit être ici, sa chambre. Non je veux dépasser et je vais, je vais garder la porte. Il y a un mec au sol Puis Il vient de perdre sa tête devant moi. Oh il y a un petit, petit bug. Ouais, pareil. J'ai le même bug. Ça gâche un peu l'immersion, tout ça, mais bon. C'est l'escalier de service qui redescend en fait ici. Ok. Et pour debout, Et il les... le de il de l'autre côté. Et les pièces qui sont ici, du coup Ah ouais, là, bas le piège. Là, il y a le piège, ok, c'est bon. Tu veux récupérer ton Ah ouais, peut-être. Ouais, non, de si l'autre peut. côté, peut-être. l'autre côté. Euh, est-ce que t'as fermé, ouais, t'as fermé de l'autre côté. Attends ah, mieux si ça va Soka. C'est pas là que t'as fermé, non Une carte de crédit là C'était si... si loin euh, Je sais pas, elle est loin la porte, non Non, c'était pas dans la pièce euh... ici là, à droite. Et là il avait pas une double porte là Si c'est là. Alright, light stick out, sir! Ah ouais, ici, ouais. Bon, bah, on va devoir aller. Euh... Après, ça en quarantaine, là. ouais, sur la passerelle. Hop, yep, c'est bon, récupéré. C'est une unité pédi pédiatrique, non? C'était où déjà? The S-Wing, non, c'est l'aile ouest. Est, pardon, n'importe quoi, l'aile est. Allons-y. N'empêche franchement le jeu, les maps et tout, elles sont, elles sont super immersives. Juste un peu d'optimisation et 2-3 petits réglages de bugs mais le jeu est incroyable. Oh, de l'animation Oh tiens ouais Un véhicule qui roule On est arrivé trop tard, ils se sont enfuis. Ah, il y a ah, des véhicules véhicule dans aussi. la rue aussi qui se baladent Attends, on est... <rire> on est content parce qu'il y a des véhicules qui se baladent dehors. Non, mais en fait, tout ça ça ajoute de l'immersion en fait, c'est ça le. Bon, ça ouvre euh, double porte à gauche. ça qui est bien. Et là, j'ai une porte ta... ouverte. Ouais. Et fais gaffe, c'est pas à toi d'ouvrir. Hein. Ouais. Non, mais je regardais que ça soit pas fermé quoi. On a le choix. Y'a quoi à droite, Wolf Galier Pareil, dou double porte, je sais pas ce qu'il y a derrière. Radiologie. Ah, vas-y, on va à radiologie. Ouais, c'est trop grand. Ok, c'est un grand. couloir. C'est un couloir avec une porte en face qui va être ouverte. Ça marche. Ah, y a un mec armé qui vient de, de rentrer. Il repart dans la porte qui est ouverte. Je gueule pas, hein. À midi euh, Ouais, ouais, pas. elle est vraiment on en face. Je sais que. J'en suis où oh, Il est presque fini, il doit rester. Oh, pas c'est tout cassé. Vas-y. Une porte, porte à gauche, ouverte. au fond à gauche là Ouais, ouais, ouais. Ok. Il là-bas. Oh la là, vache, mais c'est trop grand, c'est un couloir. À droite. Je... Guillaume, tu je décales police. Je reste à gauche, les... deux. Tiens à gauche hein. là. Falloir... À mon avis, il va falloir que je recharge. Moi, je tiens à droite. Vas-y, recharge, Wolf. On est derrière. À... Il tient à droite, il tient à gauche. Recharge. on le doute. Je flash à droite Faut qu'on ferme une porte là. Oh. Oh, ne flash pas ça sert à rien c'est couloir, il y a encore des portes, ça s'ouvre à droite. Il va falloir qu'on qu ferme le. Te lève pas Wolf. Hein. Fais gaffe derrière toi ouais parce ouais, que ouais. le mec était à gauche et c'est pas fermer... Il Faut fermer la porte et qu'on la, la bloque. C'est le, le de gauche là. Je, je passe. Vas-y bloque là. J'ai une porte à droite ouverte sur la gauche. C'est quoi qui sonne là Je il y a plein de, de machines ici. Il hein. oh, a son arme, ok. Il y en a deux, une. Ça a, ça a euh... ouais. Ouais, et... je suis derrière toi, ouais. porte à ouverte à gauche. Ouais. Help, help, ouais, ouais, on arrive Porte à gauche et couloir qui continue sur la gauche également. Tu veux pas que je regarde la porte qui est derrière nous devant regarde la petite pièce, ouais. C'est un escalier de service qui redescend aussi. Oh putain, en plus il y, y a des étages dans celui-là aussi. Ouais, oui. ça, ça descend. Ok. On rentre. Vas-y, vas-y, vas je te suis, Wolf. Only, il y a des bureaux sûrement sur la gauche, enfin des. Je dépasse et je prends. Je la check les. Y'a du monde à l'intérieur, t'as gueulé là, ils ont répondu, fais gaffe. Ouais, j'ai un civil sur la gauche, un médecin, en rentrant tout de suite à gauche. Il est contre le bureau mais j'ai une porte en face. Y Il avait deux voies. hein. Ouais mais j'en ai qu'un hein. Pas de piège hein. Non. Je qu'on flash. Euh, je sais pas si ça vaut le coup. Au pire je rentre, je vais tout de suite en face, euh, garder la porte. C'est pas ça, c'est les civils qui sont potentiellement des civils, ça s'en est peut-être pas en fait. Beston oh, oh, A genoux, à genoux, à genoux, à genoux, à genoux à genoux genou, genou, genou, genou, t'a dit T'as as fait quoi T'as as soigné les gars ou Plein de sang le mec. Le ouais. personal, man. Ah d'accord, c'est une par la porte. <coughs> ah j'ai un autre civil euh, derrière la porte. Et il est dans un bureau tout seul. Elle me fait peur ce couloir <coughs> là. Vas-y on va essayer de... Pas de piège. Ah, il est juste derrière, fais gaffe. T'es pas le fou! Oh, oh c'est trop grand. C'est immense, hein. Ah, attends, je vois pas je veux je suis Il faut que je me sois Recule, recule. Il était à droite ou à gauche? Il est parti à droite. Ok, Après, je avec lui on va essayer on va essayer il a okay. car, ouais, bah, il automatiquement mis euh, mon dernier paix, Police hein, de Ok c'est bon ici Des coups de... Copy. Hop right, nice, stick out. Et je suis avec vous Ah oh, l'ouverture que t'as en face là oh, ah, fait gaffe l'ouverture à droite c'est de là où il est sorti je l'ai traité Je prends derrière toi à gauche euh, Je neutralise le gars au sol Est-ce que, que je suis pas avec vous faut fermer. Faut fermer, t'as dit Bah, ouais, c'est sky service, hein. on va pas descendre. Et je devrais pas pouvoir pour la bloquer. Non, non. Ah, euh, si, si, si. si. Je sais pas si dans ce sens-là tu peux la bloquer, si Si c'est bon. Ok. Avec toi, Wolf. Bah, où Parce que là. Bah, droite à droite, de... hein, j'irai à droite, ouais. Je dépasse, toilette. Grande salle d'attente, ouverture gauche, porte double, en face. Porte fermée. Fermée. Toilette, c'est vide. Pas de piège. Vas-y, avance bon toi Toilette c'est vide. Il y a pas de Il piège. Ça nous ramène sur la première partie avec la double porte. Elle est où ah, Vas-y continue Avec un peu de chance ça nous ramène dehors ça L'aile nord Ouais c'est possible Ça ramène à la passerelle ça Non, ouais ça ramène à la passerelle C'est la deuxième porte, euh, okay, la première bah qu'on avait vue en fait okay. On arrive de l'autre côté. Mais ça là, là. c'est celle que j'ai bloquée, Regarde, il y a ouais. mon sabot. Ah oui. Ok. Donc là on a fait l'étage, on est d'accord Ouais, je peux pas le récupérer. Il ah, faut que tu le récupères de l'autre côté. Ah ouais, d'accord. Vas-y, on va aller. Eh ben, je peux récupérer celui de celui que j'ai mis là aussi. Qui donne à l'escalier alors Euh, ouais. Oh. De toute façon, attends, on va d'abord récupérer l'autre. Et après on va passer par l'escalier de toute façon. Et on peut récupérer celui-là, récupérer les autres et reprendre l'escalier, il y a une ah, je ici, peux pas le récupérer côté. Normalement si. Bah là il veut pas. Mais je vois l'icône moi de là où je suis. Bah ouais il a bien sorti le truc pour le récupérer mais il veut pas le récupérer. J'ai une porte qui est, est fermée qu a... là ici, Là on l'avait faite celle-ci Est-ce qu'il y a un nombre de fois où on peut les récupérer Non je sais pas du tout. J'ai une porte là... Euh, C'est un escalier de service aussi je crois. Là tu peux le récupérer celui-là non Ouais celui-là je dois pouvoir le récupérer parce que là-bas je le vois pas en fait Attends l'autre je vais essayer de le prendre Non mais il veut pas le récupérer non plus ah, ouais, À attends. mon avis il y a un nombre de fois hein. Non parce que moi je peux... Tu le vois l'icône toi Ouais ouais je l'ai l'icône mais il veut pas le récupérer Hop je n'ai récupéré rien, Enfin je crois Oh, je l'ai retiré, oui. je l'ai peut-être pas récupéré. Ah ouais, moi il veut pas, il veut pas le prendre. Il y a marqué remove, hein. il n'y a pas écrit... Bah euh... ben oui, c'est remove... Ouais, ouais. Ridge, mais... Euh... Et il veut pas le prendre. Ah oui, c'est peut-être pas... Ouais, là on l'enlève en fait. Pas infini, ouais. Ouais. C'est peut-être pas infini, quoi. Pas genre c'est... Euh... Ça, ouais. normalement, c'était un escalier. Je les ouais. check. On mais... peut les utiliser qu'une seule fois, je pense. Stop, Merde. Ah c'est un escalier qui redescend. Bah vas-y, on va descendre. Hein. Oh, ça descend Ça descend quoi. Parking <rire> Non. A priori, on peut s'arrêter au niveau 2. Ah On ouais, a il besoin d'aide. Tant que c'est fermé, je descends un peu, je regarde ce qu'il y a en bas là. Vas-y, moi je vais descendre. Yo, quoi. Enfin, je vais regarder. Oh, mais non, mais c'est un truc de ouf. Oh, on arrive dans un couloir. Tout de suite à la sortie à gauche, il y a un civil. <rire> c'est le mec qui parle. Hein. Il est tout de suite sur la gauche. Et il y a quoi d'autres couloirs euh... Euh, Ça donne dans des couloirs euh, un peu à non. droite et à gauche, quoi. Ok. Ah bah c'était pas ça. <rire> Get on the ground now! Hands up! Hands up! Do it now! Get down and put your hands up! Je rentre, il est tout de suite là, ils seront. Hands up! merde! Personne n'est au sol? Non, non. Oui. Oui. Vas-y, je prends à droite, euh, Wolf. Voilà prends là. la ligne de droite. Sorry man. C'est où Wolf? À droite, à gauche. Suspect Je crois qu'on va devoir récupérer leur AK hein. Euh, moi bientôt je peux pouvoir tirer Tu hein. peux fermer Guillaume euh, la porte là Oh c'est immense, c'est immense. Ouais, fermé. C'est pire que l'hôtel je trouve. Ah c'est un truc de ouf, ouais, c'est beaucoup plus grand que l'hôtel hein. Vas-y passe ouais. la porte Wolf euh, Guillaume il va juste checker euh... A priori ça de s'ouvrir seulement sur la droite C'est <coughs> euh, une chambre, c'est éclairé en rouge, je vois rien du tout dedans Get down and put your hands up. On rentre dans la chambre Wolf Ah non c'est même pas une chambre, c'est pour aller au rayon euh... Au radio Là c'est un IRM il de ouais, y a un mec derrière. Ah fais gaffe, fais gaffe. Il va ouvrir la porte. Fais gaffe, Wolf. Viens avec nous, Wolf. Et par contre, quelqu'un a refermé viens, viens, la viens. porte à droite. Je recharge. Oh, il a Tu fais gaffe, il est sorti de la, la porte qui est à droite qui est fermée. Suspect taken out, sir. Put your hands up. Hands up, à gauche, civile. Avec vu. Sa gueule, hein. Stick away. Ah, je regarde la porte là. Ah, oh, c'est une deuxième... Oh là là, c'est un sas en fait. Et la porte est ouverte à côté, côté droit. C'est la police Il y a des portes partout. Ah c'est un truc ah, de ouais. Oh ça right. donne dans un couloir Contact et tout, c'est une euh, blague. Veux pas, tout seul, non, non non mais je voulais fermer la porte en fait. Ouais ah, faut vraiment qu'on reste groupé là. Ce quoi, de là. Job, man. Euh. T'as check ça Attends. C'est bon là Ouais ouais c'est là où je suis rentré, en fait j'ai été fermer la porte qu'il y a derrière. Okay. Vas-y Wolf. Tu check euh, Guillaume la petite tu porte Tu veux ça là Ouais <coughs> Les chargeurs euh, ils font un peu la gueule hein. euh, C'est une toute petite pièce il a rien du tout dedans -y, On Il voir. a que des panneaux à roulettes Pff, Double porte à gauche Ouais je vais aller check de là où on est venu il y avait une autre pièce hein, je crois Oh ça y en a partout là Incroyable Ah, c'est phénoménal hein Ouais j'avoue là... on a une double porte sur la droite qui est fermée Face à nous c'est des ascenseurs mais ils sont fermés Et en fait on tombe dans le couloir que je te disais euh, sur la gauche Donc Wolf au pire quand on a passé la porte tu peux aller tout de suite à gauche À gauche ok Ouais moi je vais aller à droite Porte à droite fermée c'est ça Ouais, c'est une double porte ta... à droite qui est fermée. Je prends la double porte. Moi à droite, ça a l'air fermé. Et gauche, double porte. On a fait le tour. Donc il y a que la double porte qui est face à moi, quoi. Non Euh. Ouais. Mais la, la porte à midi. Non, guillot, mais au non, fond, non, là. en fait. Il y, a, y a la y a porte une... du fond là. Ouais. Il un moment quand on est passé à droite, on a... Quand on a remonté l'escalier, on a tourné à gauche. Et je crois que... Je vous ai dit de venir. C'est bizarre la porte que j'avais moi quand j'ai traversé le sas. C'était euh, pas neutralisé. comme ça. Et on est rentré là. Hein. Ouais, ouais ça on, on est, est venu. Là. Ah c'est ça, bah ouais. Donc là à gauche, ça doit être le porte. truc que j'ai vu de la sas. Ouais c'est ça, c'est le double porte Et ça, ça cette porte c'est quoi là On ça. Oui ça c'est le porte qui donne sur l'IRM là C'est une... une chambre qui est éclairée en rouge, bien violent. Bah vas-y hein, va check. Il y a quelqu'un qui a parlé à droite. Vas-y Guillaume avec lui. Ouais, c'est celle-ci qu'on a fermé quand on est arrivé, c'est ça. Oh la, wow. Et la porte à Et gauche, gueule, euh, sa ouais. gueule, ouais. J'ai une porte fermée. C'est l'IRM, ouais, y a, on a un civil tout de suite en rentrant sur la gauche, une femme. Une petite pièce Ouais, ouais. c'est le petit ouais. IRM. Allez, ouais, je garde des Allez, Allez, allez, voilà. C'est tout, pas de problème, tu restes là, tu restes caché. On aura pas de soucis. Reste tranquille. C'est vachement grand là, cette ska... c je sais pas, cette carte-là Ah ouais T'es ouais. parti toi toi Ok Imagine avec d'autres modes de jeu bon, Si ça fait comme l'hôtel normalement ils sont raccourcis après Oui oui Là normalement je crois que c'est la map elle est ouverte oh. au... On rentre dans un bureau et il y aura que une ouverture sur la gauche A droite c'est un mur Ok à gauche Ça parle, hands ça parle! Fais gaffe, il est à gauche. C'est oh, bon. Hands up. Droite, deux portes à droite. X-ray room. Ça, ça doit donner sur la, donner sur la pièce du IRM aussi, je pense. Un bureau, il est vide. Par contre là, le, les plans qu'on les ait pas, ça nous aurait pas servi à grand chose, hein d'accord mmh. <rire> euh, alors là, Wolf, en rentrant, sur les 11h, il y a une porte qui est ouverte, j'arrive pas à voir, il si y a une deuxième pièce. C'est vraiment, c'est un tout petit sas et une deuxième pièce. Merci. l'extérieur on est clear Et là on arrive où Vas-y viens Guillaume, je vais tenir les 6 là, viens oh là là. On a un couloir en face Qui part après à gauche et à droite je pense Mais on en a un autre tout de suite aussi sur la droite Couloir, couloir euh, quoi. Vas -y, vas -y. Ouais. Tu sens les mecs à chaque information, on se dit Oh putain, c'est pas possible, ça s'arrête quand Au ouais. pire, va à droite, Wolf, moi je pars tout de suite à gauche. Non C'est super Vas-y, bon. je prends la droite. Ah, ouais. vrai, ça a bombardé ici, hein. L'impact des balles là dans le mur, je comprends hein. Ouais. On a une sortie. avec un peu de chance, on est déjà passé devant. Euh, donc on a deux portes Je que froid, ça a puisque là. ça vas-y, regarde Guillaume. Un bureau avec une porte sur la gauche, mais le bureau est vide et la porte est fermée. Ça Je peux pas voir ce qu'il y a à gauche. Ok, sur ouais, la gauche là, moi j'ai un cadavre qu'on a déjà menotté. Ouais, c'est la salle de oui, oh, l'IRM là. La salle est qui... Ouais, okay. c'est la salle de l'IRM. Ok, c'est l'infirmière là qui est à euh, côté. Alors ah, on revient sur nos pas en fait. Euh, ouais, c'est ouais, ouais, bon, bien. ok. Tac. Et moi il y avait une pièce par contre. Oh, pardon, désolé, ah, c'est bon. tu m'a fait peur, vas-y, hop. Je t'éblouille pas bouclier. quand je mets la lampe derrière toi là Parce que je sais que c'est chiant avec le bouclier là. Quand je fais ça là Non non c'était plutôt le décor là. Ça dépend ok. Euh, Guillaume tu viens on a une porte. Euh... Enfin, je sais ouais. pas la là. Ouais. Vous avez fait demi-tour demi Vous euh... êtes où oh, On est revenu euh, ouais, euh, ouais ouais bon. viens viens viens. Okay. folie on l'a pas fait celle-ci là. Celle qui est ouverte Elle était ouverte d'ailleurs. On sort de là. Okay. Il faut regarder la salle 3 là. Je sais pas si on l'appelle. Euh, la porte derrière, derrière, ouais. X-Room là, ouais. X-Ray Room 3. Ouais, normalement c'est un bureau qui est vide, je crois. Ouais, c'est ça. Et il y a une porte au fond, par contre. C'est un bureau vide et euh, une porte au fond. Ah bon Vas-y, on va check parce que je vois pas la porte à de nous. Faut pas se perdre là-dedans. Oh là, ça redonne dans des bureaux, des couloirs et tout. <rire> ouais, C'est un bureau, il y a un couloir qui part sur la gauche. Ouais, mais on a dû le faire ça. On a dû faire cette partie-là. Bah je pense, ouais, mais... Non, on a deux portes sur la gauche. Oh un bureau en face qui est ouvert. Oh, ça donne où ça Ah si, ouais. Si Ah si vous avez fait ça Si ça on a fait c'est là où on est arrivé oui exact ouais, tac, tac. Euh, Ultra okay. son derrière que ouais. vous avez ouais. pas fait On recolle sur Wolf C'est bon je suis dans T6 Wolf ouais. Il y a une porte à ta droite Je vais te check la porte Ah vas-y vas-y Euh eh ben <rire> C'est un escalier qui monte et qui descend Ok bah laisse-le pour l'instant Vas-y, <rire> suis-y, suis-y, Ah, C'est vrai qu'on n'a pas fait le niveau inférieur encore Il y en a encore en dessous, ouais On prend aux portes des ascenseurs, donc euh, normalement on a dû le faire ici et c'est un couloir face à nous et une porte, une mmh. double porte ouverte par la gauche. Vas-y, vous pouvez va voir. Ouais, il est là lui. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça en a fait, ok. Oh, bah, Donc on peut, peut prendre euh... l'escalier. En fait, c'est pas l'escalier de tout à l'heure C'est ça euh, Non, c'en est un autre. Non, non, c'est moi, ouais. Mais ça, ça monte et ça descend donc. J'ai l'impression qu'on descende veux... un... Ouais. Non mais ça ça doit être le deuxième escalier qu'on a laissé de côté. Hop ceux-là on est au niveau 1. Ah, Vas-y, fais-toi plaisir. On a une porte simple sur la gauche qui est fermée, et un couloir sur la droite. Ok, je prends à droite. Ah, c'était pas ça que je voulais faire. Ouais, ouais. D'accord. Fait... Si je, ouais, je peux pas. Euh, bouge pas, il est parti où Je garde la porte de derrière. C'est bon, il est au sol. Ouais, ouais. Check ouais, la porte, Guillaume. Ouais, moi j'ai l'autopsy room il Donc y'a personne dedans Attends, je vais dire ça Ah ça a ouvert, ça a ouvert, ça a ouvert Pouah j'en ai plus un putain J'ai refermé la porte à la gueule va vite pleine la autopsie room C'était Euh changement de programme Wolf, on passe par l'autopsy room J'ai la porte qui vient de... C'est bon tu tiens Guillaume là ouais Vas-y, je rentre. Vas-y, je rentre derrière toi. Fais gaffe, ils sont sortis de face. Attends, attends, Fais gaffe, moi, il est sorti de la gauche, la double porte. La cour, hein. ferme la porte, hein. Là où on vient. ok. Fais gaffe, J'essaie de m'occuper des gars qui sont au sol. Elle eh, prends la porte ouverte, je vais prendre celle qui est fermée. Vas-y. Ah, T'as fait son flingue Ou l'inverse, tu prends celle-là. Euh, et oui. Moi, je me coller à la porte oui. pour la verrouiller. Ça court de ouf. Ouais. Je peux pas le noter lui là Ah, tu m'as fait peur, c'est toi Guillaume qui a ouvert la porte Ouais, ouais. Il peut de partout. Hein. Il y a en face, à droite. Quand oh, je passe à presque là, euh... je me sens. Oh putain! Ils ont des. C'est quoi ces RPK ça? C'est pas ça? <rire> Avec des tambours et tout. ils sont excités là-dedans. Je sais pas où oh, y a là, il a produit, pas. Hein. y la folie. Vas-y Wolf, euh, je te suis chez 6 Faut qu'on s'occupe du gars qui est au sol. Ouais. Les gens ont des traités d'eux là. Il faut qu'il y en ait un qui prenne la porte en face Vas-y Guillaume, va toi Je prends la oh, porte suspect. en face Reste là, toi Eh uh, hey, B Est-ce que j'ai pris son arme à lui là Je crois oh, pas ah, Où l'arme de Elle est là, elle est derrière lui Vas-y Guillaume, ai non j'en vois pas, j'en vois pas moi C'est bon se Steve il y a qui vient de se rendre Ok Vas-y va avec Wolf Vas-y je. Ouais Ok je te suis Wolf Get down and put your Je l'ai pas vrai traité vrai hein Ouais, ouais vu Il est parti où A droite Il est derrière toi Depex, il a fait le tour, il reprend le chemin qu'on a pris gaffe derrière moi il a la portée est ouverte Ouais je rentre, c'est clair derrière nous. T'as pris gaffe, je le vois. vois, je vois, il est dans l'escalier. Tu si veux flash Ouais, si tu peux. Flashé. Et il s'est barré. Il est monté Il est monté. Ah, ouais. bah de toute façon, il a pas le choix. Laisse tomber. On le suit non. Non, non non, faut plus suivre le type avec tout seul. J'arrive, j'arrive, j'arrive. C'est tout, ok. Et on n'a pas fini en bas aussi hein. Ouais. il faut qu'on s'occupe de lui hein. Va pas une clé mort là mettre dans l'escalier. Et le vais bien celui, celui, celui, celui, Wolf. Ah <rire> oh, mais je sais pas, le problème c'est que je sais pas si.. T'es est... fait flasher c'est ça Ah c'est ouvert à droite. Mais hey, ça, euh, soit il est passé là, soit les est monté. Ah euh... oh, putain. Il répond pas donc euh, il s'est barré loin. Ah mais sinon, faut qu'on le trouve hein. Il y a encore des bruits de pain. Et... Il... il est monté Je crois qu'il était rentré là-bas, Wolf. Du coup, c'est pour ça que je montais. Je te laisse repasser devant. Qu'est-ce qu'il C'est lui qui court en montant. Je pense que c'est vous aussi, à hein, part c'est nous. On n'est pas près de le trouver. Hein. Ouais. À mon avis, il s'est barré. Il y a plus de un bruit de pas. Il peut être n'importe où. Je crois qu'il a fait le tour des escaliers. Idiot. <rire> niveau 2, peut-être au niveau du dessous ouais. Alors, on va pas jouer à cache-cache avec lui quand même. Surtout qu'il il est sûrement il est sûrement pas seul hein. Il y en a encore tout en bas je pense hein. Ça Ne ça parler. Les pas sont ouvertes. verte. il ah, y a une civile là. il oh, y en a une qui est oubliée par là. Bah, je 3 ouais. Où Ou c'est en bas ah, you... J'ai fermé la porte tout en bas moi. Do you hear me? Je recolle sur vous. Et je referme toutes les portes derrière nous. Je sais pas où vous êtes. Ah ok là. Oui. Soit pas ce truc. Bizarre le son, il venait de la droite là. Mais... Non mais peut-être en bas, on a pas de ce côté là. Étage en dessous. Je l'ai vu monter en fait Il avait pas le choix, il pouvait que monter Il avait pas le choix ouais Sauf qu'on sait pas si il s'est arrêté au deuxième ou si il, euh, il a continué à monter quoi Vous avez pas ouvert là, la petite porte euh, là euh, euh, Ultrason rouge euh, euh, Ultrason euh, je sais pas Ah oui y'avait oh, rien mmh. Oh saloperie Putain euh, une heure facile la mission là Ouais c'est possible ouais. Bah là en plus euh, c'était pas prévu... Euh, okay, okay. C'était pas prévu qu'on euh, qu perde un... Ah y'a un escalier encore là. Qu'on ah, perde un suspect ça, là. Ouais. Le suspect s'est enfui, euh, c'était pas prévu. En même temps c'est un peu normal hein. Les réactions de l'IA ont, ont pas mal évolué, c'est pas mal. Ouais j'espère qu'il va revenir nous chercher entre guillemets quoi. Parce que sinon ça va être très long. Ah, des fois ils vrai. reviennent. Ouais, ils font le tour, des fois, tu euh... Euh, On était par là du coup. Ouais, par la morgue. Ouais. Donc, on va traverser là, la double porte est ouverte, c'est normal Non. Moi j'avais refermé les deux. Ouais, je suis à 30 FPS, ouais. est il, il était euh, un, un buggy je crois, tu pouvais pas le. Lui là, je j'arrive pas le. à le menoter là. Et même les autres le si les autres, oui, c'est bon. Laisse-les taper dans le bouclier. Ah, il est énorme, Léo, le jeu. Il est énorme. Si t'aimes le PVE, il est incroyable. Oh la vache. J'ai les vestiaires. Je suis avec toi. Hein. Ah, t'es que... ah, là, t ah Ouais, je suis là, je suis là. Euh, pour se déshabiller avant de se faire autopier. Ça court. Et vous J'ai cru entendre des, des bruits... Euh, quelqu'un courir. C'est moi à votre droite. Hein. Je recolle sur vous. Le Il y a quelqu'un là. Get down. Get down Je suis avec toi Wolf. Okay. J'ai hey, mains yes, à droite. A genoux put your hands up. Je la dépasse. Elles sont deux. Au sol. A priori, j'ai personne côté. Oh worry, tu es in trouble, okay? est ce que tirez là C'est moi, c'est moi. Oh madame, madame, madame Vas-y, passe, dépasse la watt Dépasse la, dépasse la Tu l'as blessé Je sais pas, je pense que j'ai loupé, est-ce que j'ai visé la tête Ah, la tête la Putain j'ai entendu courir et on a foncé dessus, j'ai pas cherché là Tu es planqué dans les toilettes des filles, dans le vestiaire. Vas-y, Wolf, avance un peu. C'est bon de l'autre côté, t'as check. Hein. Ouais, j'ai j'ai pas vu. Après, je sais pas si ça s'ouvre, je peux pas rien ouvrir. Et les douches On souffle pas les douches. J'ai hmm. perdu les FPS ici. Non, oh, ici je suis à 27 là, laisse tomber, c'est une catastrophe. ah okay. je suis à 80. Ah, oui, mais non, mais vous avez pas le droit. Ouh. Un petit peu d'optimisation hein, sur les dernières maps, mais bon. Moi j'en ai perdu, je suis à plus qu'à 100, là. 90, à 90, ça <rire> <'es> une D'habitude, <rire> je suis à 144. Oui. Euh, on ça a, a fait, fait le tour là. J'ai une porte à gauche. C'est l'escalier L'escalier qui remonte, ah. ouais. Donc on a fait le tour en bas là Euh, je pense pas. Hein. Je pense pas qu'on ait fini de faire vraiment tout. Oh. T'as gueulé là. C'est l'autre qui vient nous chercher là. Ouais. Il il... Et je l'entends dans le couloir, fais gaffe. Ouais, t paye ouais, derrière là. Je sais pas pourquoi je l'ai mis dans le couloir derrière nous. Il est, il est là. Derrière la porte, je crois. Putain, oui, oui, oui. T'as une flash là, Guillaume Ouais. Vas-y, lance là dans, dans le couloir là. Fais gaffe, il est juste derrière. Je mais t'as acheté. Non, là, là, là, la flash où il y a Wolf, à ta droite, Wolf. Oh, il est là. Il vient de se rendre, so, c'est rendu. Ok, je te dépasse, Wolf, je prends le couloir, je te le laisse, Tipex. C'est je Oh, putain, c'était oh, le... le seul. Merci d'être venu nous chercher, <rire> mon gars. Ah ouais. Oh putain. Et Heureusement que son arme a dépassé <rire> la porte. <rire> ah, j'ai vu wow. le bug. Oh putain. Vous avez vu au début mais je pensais que c'était. C'était l'arme peut-être de Guillaume ou autre, mais après c'est vrai que c'était pas une arme de chez nous quoi. On a mis oh, 58 minutes. Une heure, ah, ouais, c'est ouais, ça, elle elle lui. Immense. Quoi. Wow. Oh, on n'aura pas perdu ran là. Qu'est-ce qu'on a qu on... Ouais. Qu Pourquoi on a que le B Parce qu'on a mis trop de temps. Il manque euh, RAN aussi. Ouais manque RAN mais on a ouais. pas de pénalité. Ouais, ouais GG quand même hein. Ah mais B c'est pas mal hein. Énorme. Ouais. 21 suspects.